Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo de cette semaine est un Q&A sur les 15 questions qui me sont le plus souvent posées et je vais probablement répondre à certaines de vos interrogations que vous avez en ce moment. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester à l'affût de mes prochaines nouveautés et de liker celle-ci. Alors, on y va! Alors voici 15 questions-réponses sur le fabuleux monde d'Amazon FBA. Question numéro 1. Qu'est-ce que ça signifie les lettres FBA? Eh bien, la façon la plus simple de répondre à cette question est de décortiquer les lettres FBA, soit F pour Fulfillment, B pour Buy, A pour Amazon, donc Fulfillment by Amazon, ce qui veut dire qu'Amazon prend en charge votre inventaire, de l'expédition de vos produits, ainsi que le service à la clientèle et les retours, euh, le cas échéant. Ensuite, question numéro 2. Je veux commencer Amazon FBA. Est-ce que j'ai besoin d'une formation? La réponse est, vous pouvez très bien aller sur YouTube et essayer de trouver les réponses au fur et à mesure, mais avec une formation, vous allez bénéficier d'un coaching avec votre mentor, si celui-ci l'offre, bien évidemment, et c'est que toutes les étapes de A à Z pour que vous compreniez comme il faut le processus, les trucs et les astuces, à de bien vous développer en tant qu'entrepreneur web et ainsi augmenter votre chiffre d'affaires. Question numéro 3. Quel est le meilleur outil pour faire des giveaways? La réponse est, si vous voulez engager une compagnie pour le faire à votre place, la meilleure est à mon avis Viral Lunch. Si vous voulez vous en occuper, soit avec une campagne manuelle qu'on appelle, c'est avec Johnson. Question numéro 4. J'ai besoin de combien d'argent pour commencer? La réponse est, vous pouvez très bien vous en sortir avec... Euh, 1500$ et moins pour votre premier produit. Encore une fois, j'ai fait une vidéo intitulée « Combien ai-je besoin pour débuter en 2019? » où je détaille tous les frais là, pour débuter. Question numéro 5. Quelle est la marge de profit que tu te fais? Bon, après avoir contacté quelques fournisseurs, puis après avoir négocié là, le prix des unités et du shipping, je rentre tous mes chiffres dans un tableau Excel, puis je m'assure d'être en haut de 30% de marge de profit. Puis le tableau dont je parle est exclusif à mes élèves de la formation Amazon Be Wild and Free. Question numéro 6, de quoi ai-je besoin afin de commencer? Vous avez besoin de trois choses, soit d'un ordinateur, d'une connexion internet et d'un compte Amazon et c'est tout. Question numéro 7, ai-je besoin de personnaliser mon produit pour vendre sur Amazon FBA? La réponse est non, vous n'avez pas besoin de package personnalisé pour vendre sur Amazon FBA. Toutefois, un emballage ou un produit personnalisé là, va vous aider à développer votre marque et vous allez pouvoir vous différencier des autres produits. Vous pouvez utiliser votre emballage pour raconter l'histoire de votre marque ou vous partager une information sur le produit, par exemple. Question numéro 8. devrais je vendre sur d'autres marchés qu'Amazon? Eh bien, la réponse est oui. Vous devriez exercer une stratégie de vente multisource. En vendant sur plusieurs marchés, vous profiterez du fait que votre produit se trouve là où se trouvent vos clients. Certains clients là, vont préférer la commodité des achats à un clic d'Amazon, tandis que d'autres préfèrent le style d'enchère d'Ebay. Peut-être qu'un jour, vous allez vouloir vous ouvrir un compte Shopify et vendre directement là à partir de cette plateforme-là, qui sait? suite, question numéro 9. Qu'est-ce qu'un un La réponse est le fn c'est un code barre qu'Amazon va vous fournir pour identifier vos produits lorsque vous allez créer votre shipping plan. C'est pas toujours requis, alors faut faire attention lorsque vous allez faire votre shipping label puisque c'est seulement à cette étape qu'on sait si c'est requis ou non. Euh, c'est requis, par exemple, si vous vendez là, sur plusieurs marchés d'Amazon, par exemple Amazon.ca et Amazon.com et que vous avez le même ASIN. Le ASIN, c'est un numéro dans de votre produit qu'Amazon va vous donner lorsque vous allez créer votre listing. J'espère que c'était clair. Numéro 10, je n'ai aucune expérience dans le e-commerce et j'ai peur de m'engager avec cette voie. Que me conseilles-tu? Je pensais, une des premières questions là, à se poser et aimerais-tu vraiment devenir ton propre patron? Obtenir une liberté financière rapidement? en contrôlant chaque aspect de ta business. Question numéro 11. J'ai vu plusieurs gourous sur YouTube clamer qu'ils font 100 000$ dès la première année. Est-ce que selon toi, c'est vrai? Bien, la réponse est oui, c'est possible et beaucoup plus facilement qu'on pense. Il suffit là, de faire correctement sa recherche de produits et de ne pas sous-estimer les montants lorsque vous allez les rentrer dans votre fichier Excel. Question numéro 12, qu'est-ce que le Quarter 4 Le Q4 quarter four, est le dernier trimestre de l'année, soit d'octobre à décembre. Et c'est pour plusieurs là, la période la plus payante de l'année grâce au Black Friday en novembre puis le temps des fêtes en décembre. Il faut cependant être bien préparé et avoir un inventaire bien rempli pour pouvoir euh, répondre à la demande. Question numéro 13, concernant toujours le quarter four, quand est-ce le moment le plus opportun pour s'y préparer? Euh, je dirais que le moment le plus opportun pour, se, pour commencer là, à se préparer, c'est au mois d'août. Tout dépendant là, du temps de production de votre produit chez vos fournisseurs aussi, des fois ça peut prendre euh, 10 jours, des fois ça peut prendre un mois. Moi j'ai un produit qui prend un mois, donc il euh, faut vraiment là, que je m'y prenne d'avance. Essayez de calculer que vos produits vont devoir être dans les entrepôts d'Amazon milieu novembre à peu près là, pour être bien prêts. Question numéro 14, avec qui fais-tu affaire pour expédier tes produits? L'expéditeur avec qui que je fais affaire actuellement, puis c'est plus à 90% du temps, c'est avec la compagnie Forest Shipping. Mais c'est arrivé que j'ai pris le forwarder du fournisseur, là, surtout dans mes débuts, parce que je demandais là, une livraison DDP. Et aussi, faire faire des soumissions à d'autres forwarders pour que je puisse comparer les prix et ainsi faire baisser là, la soumission de mon forwarder principal. C'est arrivé qu'il a pas pu égaliser les prix pour l'envoi, alors je suis allée voir euh, une autre compagnie pour ma livraison. Question numéro 15 et la dernière. Que fais-tu si ton produit ne se vend pas? En fait, le moyen le plus simple est de récupérer votre investissement consiste là, simplement à baisser le prix du produit afin que vous puissiez atteindre le seuil de rentabilité. Alors, si c'est le cas, vous allez être moins cher que tous les autres produits Amazon de votre niche. Puis là, c'est votre produit que les clients achèteront. Comme ça, vous allez pouvoir le récupérer votre, votre argent rapidement. Puis c'est là qu'un bon cours comme celui d'Amazon Lee Wild and Free est utile. Lorsque les débutants commencent, il y a beaucoup d'erreurs à commettre qui peuvent empêcher votre produit de bien se vendre. Vous pouvez là également vendre vos produits sur des sites tels que Ebay ou ouvrir, comme que j'ai dit, un compte Shopify. Alors ça termine pour les 15 questions-réponses sur le merveilleux monde d'Amazon. Si vous avez encore d'autres questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!